Bonjour les amis, je suis à la plage d'Almedano ici dans le sud de Tenerife. Donc j'ai passé la journée dans le sud, j'avais des rendez-vous pour l'immobilier. Donc euh, vous savez, il y a quelques jours, si vous avez suivi mes vidéos, euh, il y a la bourse a plongé, donc certains, certains ont eu peur, <rire> mais moi j'ai fait une vidéo, si vous regardez mes vidéos précédentes, donc, où je disais que d'après moi c'était juste une correction, et qu'il y avait des chances qu'on qu reparte vers les 15 15800 euh, sur le DAX. On est, on est allé donc euh, flirter les, les 15 15000 et je pense que c'est bien reparti pour aller sur les 15800 donc ces derniers jours, on est, on est jeudi aujourd'hui, euh, j'ai pris des trades donc, à l'achat. Donc c'est clair que pour moi euh, le marché est, est toujours soutenu par les banques centrales. Donc si vous avez suivi mes vidéos euh, récemment, euh, je pense que vous avez pu voir euh, effectivement que ce que je pensais qui allait se dérouler, s'est déroulé, vous, avez, vous en avez peut-être euh, profité. Euh, si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite euh, cloche, ainsi vous verrez lorsque je publie une nouvelle vidéo et que je vous donne mes, mon sentiment, mes impressions, ce que moi je vais faire et peut-être que... Euh, vous penserez que mes, mes prévisions sont bonnes et que ça vous aidera. Bien sûr, ne considérez pas ça comme un conseil d'investissement euh, parce que c'est quand même en fonction euh, de mon expérience que je prends ces décisions et je peux me tromper aussi. Donc il euh, n'y a aucune garantie que ce que je vous dis euh, se passera. Donc, Je vous, je vous dis toujours qu'il ne faut jamais euh, suivre les analyses donc c'est simplement mon avis à vous euh, d'en tenir compte ou pas mais euh, en tout cas, ça, ça confirme euh, ce que je dis dans mes formations. Lorsque vous suivez une de mes formations, eh bien, euh, vous apprenez à analyser les marchés correctement et avoir un taux de réussite euh, très important. Donc, Si vous regardez euh, donc, euh, sur mes vidéos, eh bien, vous verrez que euh, très souvent mes prévisions sont, sont exactes, pas à 100% parce que je me trompe aussi parfois, mais euh, avec l'expérience, bien sûr, on a, on a une routine et on a une capacité à analyser les choses euh, sereinement et à faire des bons trades gagnants, donc c'est le principal. Donc regardez mes vidéos précédentes et si vous voulez arriver à maîtriser euh, le trading comme je le fais et à gagner euh, régulièrement en bourse, eh bien je vous invite donc euh, à vous inscrire à une de mes formations ça vous permettra donc euh, d'arriver rapidement à des bons résultats. Si vous êtes encore sceptique, ben je vous invite à vous inscrire à ma formation graphique, euh, gratuite qui vous permet déjà de vous initier à la bourse, au trading, si vous n'avez encore aucune notion euh, de trading et de bourse. Il est bon de savoir, d'apprendre comment utiliser une plateforme de trading et de trader d'abord en démo, donc euh, je vous explique dans ma formation euh, comment utiliser une plateforme euh, de trading euh, qui est gratuite et euh, de trader comme si vous tradiez avec de l'argent réel. Bien sûr, évitez d'ouvrir un compte de 100 000 euros si après vous ouvrez un compte de 5 000 euros, parce que les choses ne sont pas pareilles. Donc je vous invite si vous envisagez d'ouvrir après un compte de 5 000 euros, et eh bien de trader en démo sur un compte de 5 000 euros aussi ainsi vous aurez les mêmes, les mêmes sensations excepté le fait que vous ne traderez pas avec votre argent c'est de l'argent virtuel donc une fois que vous aurez compris comment fonctionne une plateforme de trading comment vous pouvez prendre un trade à la fois à l'achat et à la vente en fonction du marché donc pour essayer de suivre les mouvements du marché et bien à ce moment-là je vous invite à ne pas attendre trop longtemps avant de passer sur un compte réel afin que l'aspect psychologique euh, vous le maîtrisiez aussi euh, trader avec de de l'argent réel, du vrai argent comme on peut dire, eh bien euh, ça fait une différence. Mais vous pouvez faire cela en vacances, euh, si vous êtes en vacances actuellement, n'hésitez ben, pas à, à faire ça, à tester, il n'y a absolument aucun risque. Donc vous tradez, vous regardez mes vidéos et vous apprendrez donc euh, à trader efficacement en bourse et ça vous donnera peut-être l'envie de, de vous mettre à faire de la bourse régulièrement. Une fois qu'on a une bonne méthode et qu'on voit qu'on peut gagner de l'argent régulièrement, ben je vous assure que c'est un vrai plaisir. Moi, je surveille les marchés, donc euh, même en étant euh, en déplacement comme aujourd'hui. donc J'ai pris des trades ce matin, trades gagnants que j'ai coupés, puis j'ai rouvert des positions qui sont gagnantes pour le moment. Donc, il euh, n'y a aucun problème, on peut faire ça, même à partir euh, d'un smartphone. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et inscrivez-vous à une de mes formations si vous voulez devenir un trader gagnant rapidement. Je vous dis à très bientôt, au revoir.